soit pour nous tous bienvenue sur le channel pour la civila haïti.com et aujourd'hui c'est mardi 11 avril 2023 nous comptons avec vous pour nous porter une vidéo de formation ça pour vous pendant un petit temps pour nous dire merci à toutes amies nous y toutes compatriotes nous tous citoyens citoyennes et quel que soit côté où y est dans le pays d'haïti qui parle jamais la guinée ou bien quel que soit dans le pays où y a depuis où toujours été connecté sur channel ça civila haïti.com nous comptons avec vous après-midi pour nous porter vidéo ça pour si vous. Citoyens, ça n'a pas Nous tous connaissons qui est lié, nous tous connaissons c'est chef Ganga en Timakak. Eh bien, au moment on a parlé la, mesdames et messieurs, la police a entièrement chef Ganga en Timakak. opération déchouquée Timakak. Opération déracinée Timakak. Opération Fini avec un dossier Timakak. La, la police ne pas suspendre le dossier tornade 1. Opération 3 1 que Friends, elle mette sous pied, et bien, en pile, résultat commence à se battre, Il y a des qui battent bravo pour la police. Il y a qui sont contents, des gens qui sont parce que la police, elle même décidé, il faut que vous avec la question de la boule, ça, mesdames et messieurs. Et bien, chef d'un petit macacla là, qui perdit environ 3 à 4 soldats. Eh Je dis encore, mesdames et messieurs, l'opération a continué. Soldats qui a tombé, soldat qui a perdu la vie, glanze, panique, monsieur, il y a des problèmes. Parce que France LB a déterminé. Opération ça. C'est opération qui doit être un résultat avec mortellement blessé. T'imakak, mesdames et messieurs, nous connaissons qu'il fait ce tout en tout environ et 4 ans policiers là. et eh bien, Timak là, pas suspend, mettez. Et dormir dans les policiers, si ma pas suspend, fait policier, et bien, peut monter dans la boule, mesdames et messieurs, monter dans Thomasin, si ma monsieur pensez que c'est le même seul là, qui est capable de contrôler la zone Thomasin, et bien, mesdames et messieurs, si ma monsieur prend la boule pour lui, et la police ne pas camper, la police ne pas faire la vague, la police décider, Tim ma avant longtemps, il a misé la patrouille, ou bien il mortellement blessé, c'est ça en pile yo même, t'as souhaité, parce que Timakak, Monsieur trouvé en pile policier, Monsieur Baye en pile problème, M. fait en pile famille crier, j'ai fait en pile famille relé, M. fait en pile famille quitter la al prend et bien refuge Kaymoun, tellement Timakak lui-même a Baye problème. Nokanaan, bagayo pas douce du tout, chef gang Jeff, M. levé Camper après la police, il en baccorde, deuxième chef gang gang, on a vu la, mesdames et messieurs, et eh bien, et Jeff là, je suis levé campé, Jeff dans le Canada, je décidé là, et bien, il pas bien passé. même pour le Canada, c'est si monde, la si, population qui a payé ça, la police a frappé et la population même a payé ça, parce que, en plus, opération fin fait dans la zone, la police tout allé et puis, il n'y tourner, il en a commencé, il y gros problème, et bien, c'est ça qui a passé là, mesdames et messieurs, dans le Canada, dans la ville, Bagayo pas 12 ans du tout. Nan Kwa de bouquet, 40 maozo. N'ayo pas chômé? En pile mon 400 mauzo. Bien tandis 400 4 maouzo pas fait trois gangui. Et pourtant, n'y a pas de bel et bien fort. Nan Kwa de bouquet. Parce que n'y a pile, de machin, un pile monde qui n'a pas problème. Et 4 mètres ti magali 10 bagaliers, 4 mètres de, secou, de secou, la police. Parce que Kwade bouquet, bagay yo grave. Nous allons inviter au guide ou taille pour la chaîne haïti.com. Vous les vidéos jusqu'à la fin, guys, dans Nous pour une prochaine vidéo. Eh bien, nous contents, sans parole en pile, eh bien, nous avons Maman moi, je vais nous eh bien, au niveau pays d'Haïti, des informations qui, qui baillent la joie, qui baillent quelque content par rapport à la police, sans quoi ça, qui sont ces bons sous et précisément, nous parlons au niveau zone. On zone la boule côté que plusieurs bandits plusieurs dizaines dizaine bandits déjà perdus l'avion image qui vraiment horrible gros armes saisies et mais la messieurs d'ancadre la police déclenchée même on n'a pas là une opération qui toujours en cause d'immis et bien bandits au passage qui censé et bien perdus dans la bataille là et bien la police qui est même la victorieuse après c'est tout plusieurs frères d'Amio étaient tombés dans la cadre et ils ont et bien, la police tabli au niveau base gang la là la police s'est montée et bien il y a fin par rapport avec groupe gang ça, qui a pas et team, qui la police mette dormi dans ce jeu en plus façon dizaine bandits encore une fois Salomon et bien parmi et faut avant même que nous commençons, mesdames et messieurs, avant même que nous commençons la propre le sur le channel, nous allons bon TV. Nous allons faire un et même Jacques tout le monde. Et bien, ça, ce sens, nous féliciter les policiers. Monsieur Kembe, là, Kembe, là. GOL! Nous pour vous. GOL! GOL! Oui, oui, c'est GOL, c'est GOL, pile belle GOL qui fait là. Dans le sens bandit tombé, mesdames messieurs et eh, messieurs. Monsieur, on nous avec actualité an, pour nous comprendre bien ce qui a passé là. Parce que nous avons vu que pendant oui, nous de la police, fait gol, mais pas oublier, nous avons à peu près trois, pour pas dire, quatre policiers, malheureusement, qui perdent la vie. Il faut nous parler de ça également. Mais oui, opération rachet dit retire bandit sous le monde. Faut que nous voyons un message, monsieur Sayo. Oui, monsieur. Et, eh. avant que l'agène Salomon, avant que vu Salomon, on a encore une fois, et non seulement plusieurs hommes, mais je pense qu'il mais mais plusieurs chargeurs, et bien, qui arrivent à saisir, sans oublier, nous vous rappelons, plus de 70 ans, de m'a dit tombé, et encore une fois, il y a une opération qui est toujours en course, et bien, Monsieur là, qui s'en censé, et bien, nous courons, et bien, nous apprenons, c'est grand village de Dieu, qui a beau, et bien, la police est censée presque, justement, tabli basé dans la zone là, l'opération, encore une fois, a continué encore une fois, Salomon, et vous voulez de précision. Bien, <c> et on a dit, l'opération Tornada, Tornada 1. Depuis quelques temps, on capable dit, prendre L, B, lancé là, et bien nous avons dit, l'opération Tornada 1. Après, M. Timakakio, il a été assassiné trois policiers dans Thomas C32, et bien nous avons dit, et bien les policiers, beaucoup de paillots, nous avons dit, ils ont vraiment passé par rapport à la fouette qui est tomber tombée le 10 avril pendant là. Mais Par la suite, ils ont opéré un muscle dans la zone de la boule. Plusieurs dizaines de bandits perdu la vie. Nous avons dit ont un coup de balle avec la police. Plusieurs hommes ont saisi. Nous avons dit que ça fait longtemps. Ça fait longtemps que nous avons un résultat comme ça. Mais pour la question, de avons proposé de nous là. Est-ce que ces policiers ont été motivés par côté Pagan ou Monsieur Wokomoïdbank ont été motivés par rapport à M. Timakakan qui est en l'air la pluie et le bouton Mais il que y a une question qu'on a toujours à poser par rapport à M. Timakakan. Après, nous avons tué trois policiers les gens. Nous connaissons là un ancien sénateur. Ils vont bon Nous connaissons qui était directeur MBLS qui était arrivé à tomber dans nos entrailles. Mais là encore, tu es gagné. Pablis et nous, tu es gagné. Il nous connaît, Eric Jean-Baptiste. C'est dans le même temps encore de tomber. En mais la police, bon côté parle, Ponce LB, tu es bois croisé. Mais qu'on a, il y a un peu Est-ce que Ponce LB est en connivance avec M. Timakakio qui va bien mener une opération là Mais qu'on a là, il y qu'on pose peu de Est-ce que Monsieur Neg est bon Est-ce que y a un de l'autre monde les messieurs dans ce qui fait, à vire tourner il y a tué la police, a, facilité, comme ça, mais nous, on repose, qui bail avec, M. Timakakyo, mais on repose, qui bail y un bon résultat, pour un peu le monde. Oui, donc, on repose, qui bail avec, par rapport, M. Timakakyo, est-ce que l'opération, a, continué? est-ce que, Timakakyo, parce que, nous, en Haïti, lorsque la police, un coup, je dis, ou, que M. Banjo, frappé? Est-ce que le front a été en l'air Nous ne connaissons pas, mais est-ce que tout, il y a pour pour continuer à en dire, continuer à être pour soutenir la population. Parce que nous connaissons, si vous avez quitté en l'air nous connaissons M. ça, ils vont faire? Je vous nous prenons ça, pour, vous, mesdames et messieurs, nous invitons autant de ça Et dans le cadre d'opérations, j'en dis, c'est ce en pile en pile tiré. Mais avant nous pour voice, nous prenons un petit goal. GOL! bon, bon, un bon, petit bon, bon, bon, bon, bon. goal. GOL! Oui, effectivement, goal. GOL! Oui, effectivement, nous prenons un Mesdames et messieurs, son, ce sont des sons réels. Ce n'est pas pour dire que nous-mêmes nous modifions quoi que ce soit. Eh bien, c'est comme qu ça que vous voulez pour nous. Dans le cadre d'opérations, nous vous un là. Et je pense que ce n'est pas nécessaire pour nous dire combien de bandits qui mais. Mais ce qui est important, c'est que l'image, je connais grand-pile dans nous, j'en ai entendu qui a l'image, mais sérieusement, c'est l'important mesdames messieurs, si nous ne voulons pas critiquer nous, nous-mêmes tout, faut que nous nous la vieille imageo imageo personnellement, nous ne conseillons personne de garder, parce que nous avons fait une imageo ou faire un couchement. Ok? imageo horrible, horrible, horrible. J'en ai dit, monsieur, ça a son équipe, monsieur, déjà l'aide, naturelle, même mourir, mourir, mourir l'aide. Ok? Yo, il va jouer horrible, horrible, horrible. Jean-Loté dit là, monsieur. Et jusqu'à présent, alors nous avons poursuivi par rapport avec information. Yo, yo, nous sommes toujours dans le cadre d'opération, la police mené au niveau zone Thomasin et la boule. Côté qui, an, déjà, nous avons rappelé ou, plusieurs bandits déjà perdus la vie. Plusieurs bandits déjà blessés mentellement la police qui décide de ratir vous ces là nous avons regardé à travers l'image, si tout après, et eh bien, assassinat Fred Damio, eh et bien, il faut que nous rappelons tout, et jean Salomon on se pose des questions, hein. ce n'est pas, pas, pas un la police là, qui décide, bah, et on répond mais c'est les policiers qui peuvent être volontaires par rapport avec, après, assassinat Frère Damio, et bien, ils décident là, pour, dans le cas Tax Fox, pour que y a de au niveau de qui est le 10 4, qui le 10 depuis plusieurs années, qui a mis en et qui a et support de la ligne, qui a eu comme support de Et eh, même, M. Vitellon, qui même été avec M. Sayo, dans le cadre de la kidnappings, et eh, bien a dit le monde, et qui dit, «M. Sayo, qui est là ?» jusqu'à ce que ces présidents gens qui sont censés, non, et presque disparaître par rapport avec la presse qui met les pieds, qui tape les bases dans la zone. -là. Et encore une fois, est-ce que, jean est vous est-ce que nous avons un mécéné avec eux La réponse est oui, parce que d'après information que nous gagnons, il y a des gens haïtiens qui ont pu être ministres pour des armes. Et là, on a pris le dernier mois, gérer, même gagné. Certains colombiens qui ont été remarqués, grand chef de cristal, au niveau. Et quand un ça veut dire, monsieur, et l'autre citoyen étranger, bandit étranger, cabine, en Et sans oublier, l'autre allée qui a été à travers la capitale. Donc, encore une fois, la police... Oui, Dominique est citoyen Dominique, citoyen dominicain Dominique est un citoyen pour Noir, qui vient été renforcé. Il y a ministre de la République Dominique, mais jusqu'à présent, la police qui prend le contrôle, qui barricade et qui prend le contrôle 4.4 de nos zones, qui essayer de progresser nos soucis pour avoir, et ça va arrêter. Donc, on dit, l'objetif lancer là ça va arrêter. C'est arrêté objectif de l'Assemblée, ça va arrêter, messieurs mais c'est mettre dominant dans jour, chaque fois qu'on est capable d'écrire, nous ne pouvons pas dire que l'image est possible de partager à monde mais nous ne pas capable d'appuyer dans ce réseau, parce que est vraiment horrible. Mais nous tous vraiment horrible, je veux parce que quand même, c'est la police de... qui a fait de... travail, les gens qui nous regardent dans le pays Salvador, la police qui a appris les gangs, mais voilà il ne faut pas dire que l'image est en plus de temps qui a fait nous crier, ça veut dire, je pense que même si on dit qu'il y pile, mais il va trop mal, si on regarder comment la police a peut-être pris sa robe à de balle. Donc, il y a une situation qui a évolué dans pas appareil là. Encore une fois, on a dit bravo à la police. Et au niveau de Thomas Saint-Laboule, il y a une situation jusqu'à présent qui est très tendue dans la zone au niveau de la commune de Pétionville, pourquoi pas un salon. Bon, et eh, qu'on a là la police commence à mener une opération. Bon, nous vais bravo, bravo, Ok. Pas de problème, non? Kouna, on a un qui les qui bandit. Nous qui pas 9 Ce 12, ce pas c'est ce militaires et militaire de guerre qui ont est, Nous avons les qui nous c'est des hommes c'est des armes et je dis, qui coûte un pil quoi, nous d'accord et avec ça. Mais nous avons une question de poser tout. On a dit, nous disons ça. Parce que nous n'avons pas, nous pas, nous n'avons pas de situation de jour. Parce que la n'avons pas de situation de jour. Nous n'avons pas d'abonner à tous les de la police. C'est le moment pour nous, comment nous nous rappelons, par rapport à un pil, bandit qui déclarait ce qu'on fait. Vous savez, un bandit qui dit, tout autant, la police a une munition, ils ne <muchin> va pas être par munition. <muchin> est-ce que tout, est-ce que tout, les policiers, ça une opération dans la boule 12 qui arrive et éteindre et vivre plus dans les tir, dans les cas de qui n'est est-ce que, les policiers, ça par des policiers qui n'ont recommandé parce que nous connaissons une question, et c'est ce qui boulot? Par exemple, il y a de gens qui ne parlent jamais d'accord pour un détournement par rapport à la compagnie sécurité. Regardez ça. Il y a besoin de la compagnie sécurité. On a regardé qu'on a. On a financé, on a fournit des balles à munitions, mis secteur privé, on a mis un secteur politique. Est-ce que je dis à tout parce que vous avez une opération qui menait la caïnés à eux pour comment comme quand ont zam qui ont la caillou lorsque ils ont punti 10 bandits et pour empêcher des zam à jouer monsieur parce que si nous, nous d'accord mais nous parler du problème au plus haut niveau et les nous toujours pour venir faut que nous gommer tout. faut des opérations mortellement blessées, qui mènent contre des hommes politiques qui financent financé bandits. faut que nous des opérations mortellement blessées, qui font contre le secteur privé, qui oublient royaume en tant qu'entrepreneur, qui a financé des hommes à pays. Si nous ne pas d'accord, résoudre le problème, allons à la racine, non, non, moi je vais jure, on a dit nous ça donc à la baguette à parce que pendant toute vie nous parce que le problème n'est toujours été un taille il va il va changer pour pour le changer faut nous aller dans la il faut nous aller dans usine à me dire tout ça là on a une usine pour du vieux maillot le même les oublie les vieux maillots là ou tel ça va empêcher la usine de continuer en produire produit vieux maillot mais ça c'est une a pour aller même pour ça, c'est éliminer le Même si on mange un mango qui pleuvait, les mangos a pleuvait la dame, on lève, c'est pour qu'on l'appelle, c'est pour qu'on l'appelle. Je dis à nous, bravo, pour un bel coup ça, la police fait. Mais il y a deux bagages à souligner soulignés dans coup. Un, puis quand on attendait demain, la police devoir aller, et puis on population victime en bas de la même mais si la police n'a pas fait travail, fait net. Si c'est que nous avons pris la route, nous disons, nous avons pris la route 12, nous avons pris la route, mais nous avons gagné dans la douleur. Parce que nous sommes d'accord, des trois policiers trois policés dans l'air, mais jusqu'à présent, nous sommes d'accord pour dire, parce que c'est trois policiers qui font les choses en l'air, parce que jusqu'à présent, maintenant, ça vient là, c'est que si c'est la police qui a pris la route, nous n'avons pas parlé de tout, politique des pays, mes parce que en, le labourde, en le tomba, est la douze, en est c'est là en c'est e -e -e -e -e la é. Yon, y -y en et et en c'est l'ensemble de comme dans la politique, il a repousser au pour ne nous vivre en paix mais qu'on là pour quitter monde qui dans quartier qui la sécurité pour qui des quartiers qui abandonné nous même tout nous Mettez un point sur ça. Moi, je te suis dit, Oui, il faut qu'il y ait des opérations qui faites. Oui, nous pouvons faire des opérations parce que nous avons un groupe de Michel qui était tomassé, tant qu'on a eu qui était tomassé, tant qu'on a de qui dans gouvernement qui était dans la zone de l'autre, nous avons éliminé les trois des problèmes pour les gens qui ont vivre. bien. Si c'est le point salué, monsieur, je ouais, pas moi Oui, je ne veux pas voir, mais pas pour de bonnes causes. Parce que je dis à qui équipe, mon je suis là, il y a fait commander à l'État, et puis il y a fait gros à la police pour de éliminer des, des bandits qui ont même été créés. Là, moi, c'est un problème de résoudre. Pas un problème de résoudre, il faut regarder comment on a résolu. Parce que je dis ensemble ensemble, il y qui des te, qui te financés.